Konnichiwa Minasan, c'est Mémoire de Légende et bienvenue dans un nouveau numéro d'Em 2 l no Sekai Un nouvel épisode un peu particulier ce soir puisque déjà je filme moi-même euh, cet, épi cet épisode, ou plutôt cette émission puisque d'habitude je suis toujours accompagné de quelqu'un euh, en tant que caméraman Et ce soir je vous emmène dans un magasin spécialisé dans la revente et les achats de biens d'occasion J'ai nommé Keshenko Alors Keshenko ce soir organise un événement un peu particulier, une nocturne, c'est pour ça qu'on fait une vidéo ce soir Une nocturne spéciale rétro gaming vous avez vous allez retrouver pas mal de super boulot, notamment des produits exotiques comme de la 3DO, du PC PCFX ou encore de la PC Engine. On va voir ça dans quelques instants, on se rend au 27 rue de Paris à Lille à côté du Carlton, venez je vous y emmène Voilà, ça y est, on y est, on est devant Kachenko. L'événement a commencé à une vingtaine de minutes, je suis un peu en retard et je peux vous dire déjà qu'il y a beaucoup de monde parce que ça part comme des petits pas, regardez. de Ouais. dit le dicton, au premier arrivée, premier servi, il faut un ticket déjà pour euh, commencer à acheter ces trucs puisque c'est une entrée gratuite. Tous les prix sont indiqués, à l'heure à laquelle je vous parle, je n'étais même pas au courant de combien valait tel produit, etc., etc. Vous avez pu voir du 64 dd du Super CD-ROM 2, ce qui sera intéressant à prendre pour moi. On va quand même essayer de tirer quelque chose là-dessus, on va voir. Allez. Il fait quand même lourd ici. Hein. <rire> s'il est pas content <rire> T'en as eu pour combien, très précisément 150 balles. 150 balles quand même, c'est vrai que surtout dans l'état, nickel, notice complète et tout est les, les sorties quasiment. Ah oui, alors carrément Ouais, surtout dans l'état, c'est vrai que ça, ça en vaut la peine Pourquoi avoir acheté la lynx plutôt qu'un autre Un truc Parce que je peux me permettre encore des coups de coeur sur le sur le rétro gaming aujourd'hui parce que j'ai une collection limitée alors que d'autres personnes ont, ont des collections ont des cibles bien plus précises pour ouais. compléter. Moi j'achète encore sur quoi et tout. D'accord. Tu comptes y jouer après ou c'est vraiment juste pour collectionner euh... Je pense que je vais y jouer par curiosité mais elle va surtout rester dans cet état là. Euh... Ah parce que tu t'as jamais joué vraiment. Euh... La Lynx La Lynx, jamais, mais j'ai jamais eu de Lynx pour le coup. Mais tu, as connu, tu connais de nom euh... Ah ouais, je connais très bien. Comment t'as connu cet événement euh... Facebook. Et tu viens assez souvent ici Ouais, ça m'arrive quand je passe sur l'île, je passe régulièrement faire un tour, voir un peu ce qu'il Je suis pas un acheteur régulier, mais, ouais. mais là c'était l'occasion de la vente. Leur système de ticket qui est plutôt pas mal, ça évite à ce que les gens euh, se posent dessus et fassent un système. Ouais, c'est sûr, de... voilà. Ouais. Alors c'est bien, chacun son tour, on y va calmement. Euh... C'est une... des bêtes. je visais une autre console, elle est partie. C'était laquelle que tu voulais une Game Boy SP édition Famicom. Ah bah oui, ah, dommage. Bon en tout cas c'est déjà un super produit du coup. Ouais, je te conseille une chose c'est de bien t'amuser avec. En attendant l'interview du boss, Laissez-moi vous montrer ce que Kashenko vous propose. Alors, bien entendu, il s'agit bien d'un magasin de revente et de biens d'occasion, mais retrouver des jeux old school en super état, proche de sa sortie en magasin, je trouve ça fort. Allant de la NES à la PS4, en passant par la Dreamcast ou encore la PC Engine, il y en a pour tout le monde. Vous trouverez du jeu pâle comme du jeu import, mais Kashenko Co se concentre aussi sur la high-tech. Si vous cherchez un téléphone, un reflex ou encore un ordinateur, eh bien je vous invite à faire un tour à Kashenko, les prix sont abordables par rapport aux autres concurrents. Voilà, je suis avec mes deux potes Rémi que vous avez vu la dernière fois Dans une vidéo où on avait joué à l'Isdril Dans la même la dernière fois dernier ouais, bar Il y a deux ans déjà Et Jérôme aka Bon Jovi qui est donc vendeur Et ça faisait un bout de temps que je voulais faire une vidéo là dessus Et là du coup on est comme je disais tout à l'heure En soirée nocturne à tour Gaming euh, tu avais organisé un truc il y a à peu près deux ans Pour l'ouverture de ton site internet Mais là du coup c'était un truc tout public Pourquoi alors qu'il y a deux ans c'était un peu plus privé euh... C'était un peu les débuts de la boutique Donc du coup on a voulu un peu favoriser nos, nos clients euh, très régulier. On a fait appel à clients un petit peu tu sais, qui viennent tous les jours, toutes les semaines. On leur dit voilà, on organise une vente. C'est un peu euh, une façon de les remercier, si tu veux. On a changé le concept. Aujourd'hui, ça va faire 4 ans qu'on existe. On a voulu ouvrir un petit peu le. On a dit bah écoutez là maintenant on a rentré un bolot, on va faire plaisir à tout le monde, c'est libre, la porte est ouverte donc il y a de la lumière, vous pouvez rentrer. La vraie différence par rapport à la version, euh, enfin version entre guillemets euh, VIP puisque c'était privé, chacun devait rentrer avec un ticket comme j'expliquais je tout à l'heure et je trouve c'est bien plus pratique plutôt que tout le monde rentre comme ça comme des... On s'est rendu compte que si on ne cadre pas une vente comme celle ci, ça peut vite euh, devenir la, la ouais, foire ça peut être et, un... et du coup on peut avoir des gens qui veulent deux fois la même chose et du coup on sait pas qui privilégier. Comme chez le boucher finalement ouais. euh, on prend un ticket et le premier arrivé, le premier servi. Et c'est vraiment le cas puisque le premier lot qui est parti c'est une super nes pâle Exactement, et ils, ce certains a... ne sont venus que pour ça. Exactement. à, Je... à un point où 4-5 personnes sont venues juste pour ça mm -hmm. que le premier arrivé a pris ça, bon bah Ciao quoi. Ça, Ce qui est bien, c'est que tu as les... encore pas mal de petits lots ouais. qui sont là-bas derrière, ouais, du PC Engine, du GT, tout ça. Choses, ouais. Donc tout que ça, que... je pense qu'on pourra peut-être le retrouver euh, sur ton site. Sur du le coup. site web, tout à fait. donc www.chez-n.fr. Ouais, ouais, ouais. On va y arriver. Et, et, et donc et tout, tout, tout ça sera mis en vente sur le net. Dans les jours qui suivent, effectivement. Je voulais revenir sur une question un peu fâcheuse sur les prix. Par rapport, il y a deux ans, les prix étaient estimés via le site eBay. Ça, je vais me rappeler. Ouais, c'est ça. Ça on, on, on fonctionne toujours comme ça. Si tu regarde euh, les articles qui sont vendus très récemment, on fait une moyenne de tous les articles vendus et on essaie de se placer toujours un peu en dessous. Comme ça, ça nous permet en fait de drainer un maximum de clients qui se disent « bon ben bah, voilà, j'ai pas forcément besoin d'acheter sur Ebay pour euh, faire des bonnes affaires ». On continue de faire, de faire des bonnes affaires à nos clients en magasin. J'ai discuté avec, quel, avec un François qui a acheté un Jaguar CD à 500 balles. Est-ce que ça le choque oui ou non Il te met... Des prix euh, élevés comme ça euh, surtout dans la rareté et dans la qualité du produit moi j'ai pas forcément habitué pour habitude de mettre des prix comme ça dans mon magasin c'est vrai que c'est pas tous les jours qu'on trouve des articles à 500 balles chez moi le seul truc c'est que là effectivement on est tombé sur quelques pièces notamment euh, le DD64 qui est encore là hein, mais qui probablement va partir dans les jours qui suivent ce sont des articles qui ont une cote qui est assez costaud notamment de par l'état par exemple la jaguar cd la dernière qui est partie sur eBay, 20 ouais. c'est 700. 49 euros. Ah ouais, quand même Voilà. Et, là, et chez nous, 500. Du coup, c'est ce qui fait que la personne qui est venue avait déjà en tête que bah, pour 249 euros de moins, alors oui, c'est une somme qui est quand même conséquente et qui est quand même assez importante. Et c'est vrai que moi, personnellement, je la mettrais pas dedans parce que je suis pas un gros collectionneur de Jaguar. Ouais. Mais cette personne-là qui s'attendait vraiment à venir chercher cette caisse est venue et elle s'est dit bah voilà c'est cool moi j'ai fait mon affaire parce que je sais que si j'en veux une aujourd'hui c'est 750 balles en tout cas franchement c'était une super soirée du coup et bah, ça fait plaisir. à sauvegarder bah ouais et puis en plus c'est pas la première fois que je viens ouais bah souvent en plus à chaque fois tu es invité donc t'hésite pas quoi à chaque fois tu repasses, c'est un plaisir du coup c'est ici qu'on va se quitter merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu allez voir le magasin de mon pote Rémi du magasin Cash Co, si jamais il y a un truc qui vous fait plaisir tout sera sur le site internet www.cash-co.fr ou c'est pareil, il y a une livraison gratuite non livraison gratuite à partir de 90 euros d'achat et voilà on livre dans tout. De la France même dans le monde entier avec par contre des frais de port hein, dessus ça. On se retrouve là pour un prochain, une deuxième Noceka et d'ici là portez-vous bien à une prochaine Salut oh Ciao